Dans une démarche de coaching, c'est vraiment important de, de bien comprendre le cheminement. Donc, je vous le répète, première étape, on a compris nos freins, on les a identifiés. Deuxième étape, on a identifié les conséquences, on a regardé la réalité d'aujourd'hui et celle de demain sera déjà différente. Notre troisième étape, c'est qu'on va venir justement résoudre, solutionner, trouver des outils, euh, dépasser, libérer ce qu'on aura vu dans les deux chapitres précédents. Ok? Euh, et avant toute chose, un nouveau sondage qui vous est proposé, là, qui s'affiche sur, euh, sur votre écran. Es-tu confiant ou confiante sur tes chances de rencontrer l'amour J'ai vraiment hâte d'avoir le résultat de, de ce sondage en particulier. Et du coup, dans cette étape supplémentaire pour, euh, de, de, de libération euh, ou de dépassement de, de vos freins, je vais vous proposer trois grandes pistes de dépassement. Alors, évidemment, je pourrais en faire des lives et des lives et des lives, mais déjà, euh, travailler sur ces trois grandes pistes qui sont des grandes pistes principales, je vous assure que ça va changer énormément de choses. OK euh, Ça va constituer, j'ai envie que vous voyez les choses comme ça, ça va constituer comme les clés d'un cadenas. Alors on va venir déverrouiller quelque chose dès à présent. Donc, première piste, c'est justement comment on déverrouille les freins et comment on se libère des fantômes du passé. Alors... C'est vraiment, on va déverrouiller euh, le pied là qui est resté bloqué sur la pédale de frein. Je veux que vous commenciez à voir que hop, votre pied va pouvoir commencer à, à se lever. Euh... Et je vais vous mettre à contribution, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour déverrouiller, pour dépasser vos freins, vous allez devoir être acteur de tout ça. Ok C'est vous, vu que les freins sont à l'intérieur de vous, c'est vous qui allez pouvoir les, les déverrouiller avec, avec mon aide, je vais vous donner ces, ces pistes-là. Alors du coup. Quand je parle du passé, au niveau de, du déverrouillage par rapport aux au freins du passé, je parle donc de deux choses. Je parle des ex, c'est-à-dire les personnes du passé, et je parle des traces de vos relations passées, parfois des stigmates de vos relations passées, c'est-à-dire la peur de revivre la même chose comme on l'a et du coup, je vais vous proposer plusieurs outils, plusieurs choses que vous allez pouvoir pratiquer. Donc, prenez bien votre stylo et votre, et votre cahier pour les noter. C'est dans la pratique que les choses vont se résoudre. Euh, Faites-moi confiance là-dessus. Euh, donc, concernant les ex, concernant les relations auxquelles peut-être, consciemment ou inconsciemment, vous vous accrochez euh, encore. Peut-être que vous êtes tout le temps en train de comparer à ces relations-là ou peut-être que vous entretenez le fait d'y penser, de, de ruminer, de ressasser par rapport à, cette, à ces relations-là. Et c'est un vrai frein. Euh, moi, je vais vous donner un outil qui fonctionne très bien. C'est de regarder la réalité de la relation et non pas ce qu'elle aurait pu être avec plein de si. C'est très important ce que je suis en train de vous dire parce que souvent vous accrochez aux relations parce que vous imaginez ce que la relation aurait pu être. Mais en fait, vous ne regardez pas la relation telle qu'elle a été. C'est-à-dire que si la relation s'est terminée, et même si ce n'est pas vous qui avez choisi de la terminer, elle ne s'est pas terminée pour rien, y compris pour vous. C'est que la relation elle n'était pas si top, y compris pour vous. Souvent, on se cache les choses, on n'a pas envie de voir. Parce qu'on mise sur le potentiel de la relation et pas pour ce qu'elle était. Moi, je veux que vous regardiez la relation telle qu'elle était vraiment. Et telle qu'elle était vraiment, je mets ma main à couper qu'elle n'était pas si enchantée pour vous non plus. Et ça, c'est quelque chose, vraiment ce regard sur la réalité qui fonctionne vraiment très très bien pour mettre la relation où elle, où elle a sa place, c'est-à-dire dans le passé. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas compté, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des sentiments, ça ne veut pas dire tout ça. Ça veut simplement dire que la relation, elle n'a pas lieu d'être aujourd'hui parce que la relation que vous avez vécue et qui a mené à la rupture n'était pas si rose pour vous non plus si vous voulez bien être honnête avec vous-même. Ok Donc ça... Vraiment, ça va libérer plein de choses. Et je vous propose, après live Coaching ou dans, dans les prochains jours, de noter sur un papier, finalement, la réalité de la relation dans ce qui ne vous convenait pas à vous non plus. Okay Maintenant, autre outil, cette fois, plus par rapport aux traces du passé, c'est-à-dire ces fameuses traces qui nous font regarder le, le présent à travers le rétroviseur et qui nous font projeter euh, toutes les choses qui se sont passées, qu'on n'a pas aimées dans le passé, en croyant que ça va se produire euh, euh, à nouveau. Et là, vraiment... Je vais vous proposer cet exercice-là, ça va être d'écrire ce qui est différent. Il y a des choses qui vont vous paraître évidentes, mais c'est évident comme ça intellectuellement, mais à l'intérieur de vous, ce n'est pas ça qui se joue. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez noter tout ce qui est différent, y compris le fait que la personne n'est pas la même personne. Vous allez me dire, oui, je sais bien que ce n'est pas la même personne. Oui, mais inconsciemment, vu que vous projetez, vous faites comme si c'était la même personne. Alors que non. Donc, vous allez pouvoir écrire que ce n'est pas la même personne. Vous allez pouvoir écrire que vous, vous avez évolué. Vous allez pouvoir écrire qu'on n'est pas dans le même contexte, que les échanges que vous avez eus, ce n'est même pas les mêmes, que la personne elle n'a pas la même vie, que ce qui se passe entre vous, ce n'est pas la même chose, etc. Mais c'est important de le mettre noir sur blanc pour ancrer la différence avec le passé. Et comme ça, vous allez pouvoir bah, regarder ce qui est et ne pas regarder ce qui n'a aucun rapport finalement avec ce que vous êtes en train de vivre. Okay. Et ça, c'est outil, des outils simples que je vous propose, mais ils sont très très puissants en, en coaching et je vous encourage vraiment à pouvoir les, à pouvoir les utiliser. Euh, on va enfin pouvoir transformer nos peurs en envie. Ça, c'est très important aussi énergétiquement dans ce qui va se dégager de vous. Ça veut dire, euh, et l'énergie, c'est très important dans la rencontre amoureuse. Là, pareil, vous allez pouvoir faire l'exercice à l'écrit si, si vous le souhaitez. C'est qu'on va passer de vos peurs, c'est-à-dire de ce qu'on a vu au premier chapitre, par exemple, euh, j'ai peur de ne pas plaire, à une formulation qui est liée à l'envie. J'ai envie de voir, par exemple, les yeux d'un homme briller quand il me regarde. C'est pas du tout pareil, j'ai peur de ne pas plaire et j'ai envie de voir les yeux d'un homme briller. Et l'énergie et ce qui va se passer à l'intérieur de vous et ce que vous allez dégager va être très, très différent. Donc, je veux vraiment que vous puissiez complètement switcher votre perspective pour passer de quelque chose d'assez négatif à quelque chose de beaucoup plus positif et que vous lisiez régulièrement toutes vos envies. Vous serez dans cette énergie d'envie et l'énergie d'envie, c'est une énergie attractive. Ok euh, Ensuite, ça c'était pour euh, la première piste. Deuxième piste qu'on va pouvoir faire pour justement dépasser ces freins. On va reprogrammer notre vision de l'amour, nos croyances sur l'amour, nos automatismes, etc, etc. Parce que oui, ça se reprogramme. C'est pour ça que je vous dis, quel que soit votre état des lieux de ce soir, quelle que soit la réalité de ce que vous avez vu, c'est absolument OK parce que tout ça, ça se change vraiment, vraiment. Et c'est pour ça que ça nous tenait très à cœur de, de pouvoir vous proposer ce, ce live ce soir. Euh, donc, dans ce travail en profondeur qu'on est en train de faire pour dépasser nos freins, évidemment, ça va être important d'agir sur nos croyances en déprogrammant ses croyances, c'est-à-dire en se rendant compte que ce sont des croyances. Et là, je vais vous proposer euh, du coup un, un, un outil ou euh, quelques outils efficaces de reprogrammation et de prise de distance par rapport à vos croyances. Je vais vous proposer de ne plus prendre pour argent comptant toutes ces pensées qui vous viennent à l'égard de l'amour, à l'égard des hommes, à l'égard de tout ce que vous voulez des femmes, etc. Vous allez prendre une nouvelle habitude. Je vous encourage à la noter qui est cette habitude de vous poser la question de « est-ce que c'est vraiment la vérité ?» Et je vous rappelle ce que c'est que la vérité. La vérité, c'est quelque chose qui est valable dans 100% des cas et qui est vérifiable. C'est ça la définition de la vérité. Donc à chaque fois que vous avez ces pensées que vous sentez qui ne vous font pas du bien, ça, ça doit être votre signal d'alerte. Vous avez une pensée qui vous traverse, elle ne vous fait pas du bien. Je veux systématiquement, en tout cas le plus souvent possible, que vous la remettiez en question. Est-ce que c'est vraiment la vérité C'est-à-dire, est-ce que c'est 100% des cas et est-ce que euh, je peux le vérifier Je vais vous donner un, un exemple de choses que j'ai beaucoup vu dans vos commentaires, dans vos questions, etc., qui est par exemple euh, les hommes ne veulent pas s'engager ou euh, pardon messieurs, hein, c'est des exemples que j'ai vus passer donc ils me viennent à l'esprit ou les hommes sont intéressés que par le physique, etc., etc. Bon, là, si vous croyez à ça, rappelez-vous la chaîne, il va y avoir plein de conséquences pas très positives sur votre vie amoureuse si vous contre, continuez à croire à cette pensée. Cette pensée, vous allez tout de suite pouvoir la désamorcier avec les deux questions que je vous ai posées. Est-ce que c'est vrai à 100% des cas Est-ce que vous pouvez dire à 100% des cas que les hommes ne sont intéressés que par le physique ou que aucun homme ne veut s'engager Normalement, si vous êtes honnête, mettez-moi un petit cœur d'honnêteté, si vous êtes honnête, euh, forcément que vous n'allez pas pouvoir répondre oui. La deuxième chose, au pire des cas, si vraiment vous tenez, vous êtes coriace par rapport à votre croyance, est-ce que je peux le vérifier Est-ce que c'est vérifiable que tous les hommes seraient dans cette configuration-là La réponse, c'est forcément non. Okay Et là, vous allez pouvoir libérer quelque chose. Je vous donne la, la démarche, du coup, en entier. Vous allez pouvoir libérer euh, cette croyance en disant bah, « Ce n'est pas la vérité. » Et si ce n'est pas la vérité, hop, il y a plein de perspectives qui s'ouvrent. Vous allez pouvoir souffler un peu en disant « Oui, peut-être qu'il y a certains hommes comme il y a certaines femmes, etc. » Mais ce n'est pas la vérité. Donc, je n'ai aucune raison d'agir en fonction de ça, vu que ce n'est pas la vérité. OK euh, La troisième clé, c'est qu'on va s'ouvrir pleinement et faire preuve de curiosité, d'expérimentation. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais je voulais vraiment finir ce, ce chapitre là-dessus. La troisième clé pour dépasser vos peurs, c'est d'agir à l'inverse de vos peurs. La peur, ça fait se fermer. Alors, je sais, vous allez le faire petit à petit parce que quand on a peur, ce n'est pas évident d'ouvrir en grand. Mais en tout cas, vous allez faire des petits pas de curiosité, des petits pas d'exploration, des petits pas euh, sans vous mettre la pression de c'est le bon, c'est la bonne, etc., etc., mais juste d'exploration parce que là, vous allez complètement prendre le contre-pied de vos peurs et de tout ce qui vous freine. Et on va prendre tout de suite trois questions. Première question, celle de Chris. « Comment oublier une histoire ancienne qui pourrit toutes les relations suivantes ?» Alors, j'ai en partie répondu, et tu feras les exercices que j'ai proposés avant. J'ai envie de te dire, surtout, tu peux choisir que ça ne te pourrisse pas. Tu peux choisir que ça ne soit pas une fatalité, parce que ce n'est pas une fatalité que les histoires anciennes pourrissent. Donc, tu vas pouvoir reprendre tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, voir les vraies raisons pour lesquelles ça s'est arrêté. Toute la chaîne, effectivement, que je vous ai mis tout à l'heure. Et surtout, c'est plutôt là-dessus que je vais, je vais rebondir, tu dis comment oublier une histoire ancienne ben En fait, plus tu vas chercher à l'oublier, plus elle va être présente. Je vous encourage à ne pas vouloir oublier vos histoires anciennes, mais à en faire quelque chose. Je vous encourage à être dans l'apprentissage de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, de, euh, de, des prises de conscience que vous avez eues, peut-être de la maturité que vous avez gagnée grâce euh, à cette relation. Euh, vraiment d'en faire quelque chose et de ne pas chercher à oublier. Oublier, c'est une façon de s'y accrocher. Et... Apparemment, nous avons le résultat. Es-tu confiance sur tes chances de rencontrer l'amour 55% de oui. Oui. Euh, ce n'est pas beaucoup. Et en même temps, bon, je suis déjà contente que vous soyez à 55% et, et c'est chouette, mais pour ceux qui sont dans les 5, 45%, vraiment, vous allez digérer tout ce qu'on a vu ce soir, mais je pense que ça va vous aider euh, en le pratiquant, en avançant là-dessus, à vraiment gagner en confiance. Et la confiance, on, on l'a vu, c'est un élément important. J'enchaîne avec la question de Kevin. Comment sortir de la friend zone ah, super question. Alors, j'ai déjà envie de te dire, Kevin, n'y rentre pas. <rire> non, alors je vais quand même faire une parenthèse là-dessus, mais bon, si tu poses la question, c'est que tu y es déjà rentré. Euh, n'y rentrez pas. C'est-à-dire que dès le départ, positionnez-vous à votre juste place. C'est-à-dire que ne croyez pas, et là aussi c'est une croyance, que le meilleur chemin pour aller vers la relation amoureuse, c'est l'amitié. Ce n'est pas vrai. Et j'ai souvent entendu ça parmi vous, d'ailleurs. Euh, non, ce n'est pas vrai. C'est pas le chemin le plus court et le plus fluide. C'est le chemin le plus compliqué. C'est très difficile de, de, de... Je dis pas que c'est impossible. Hein, Kevin, je vais répondre à ta question. C'est pas impossible, mais euh, ce n'est pas le chemin le plus simple. Donc, dès le départ, ne vous positionnez pas en bon confident, euh, la personne qui écoute les dates euh, de l'autre avec d'autres mecs ou d'autres filles, etc. etc. C'est pas le bon plan. Pour toi, Kevin, si tu es déjà dans ce processus-là, je vais te conseiller des choses très concrètes. Tu vas prendre un peu de distance par rapport à cette personne-là. C'est-à-dire que tu vas être moins présent, peut-être moins euh, euh, à être tout le temps là pour la personne, etc. Et tu vas commencer à un peu plus construire ta vie, euh, tes, tes envies, euh, tes sorties. Bref, tu vas vraiment te renforcer dans, dans, dans ta vie à toi, être un peu moins là pour la personne. Donc, ça va créer cette juste distance qui va pouvoir te te permettre de revenir avec une autre, une autre posture. Tu ne vas plus être le bon confident, etc. Donc, tu vas essayer d'éviter, de, de, d'éluder toutes ces, ces questions-là. Et tu vas ainsi créer un espace. Dans cet espace, la personne, bah, tu vas lui manquer un petit peu. Elle va se dire, bah mince, moi j'aimais bien être avec lui. Sauf que du coup, dans les interactions que tu vas commencer à pouvoir construire, tu vas plus te positionner en bonne amie. Tu vas être cet homme qui a sa vie, qui a plein de choses à offrir, etc. Et je pense que le regard de cette personne va pouvoir commencer à changer sur toi. Dernière question de ce chapitre. Euh, quelles sont les clés pour réussir une rencontre amoureuse et obtenir une vraie relation d'engagement, mariage et enfant Alors, les clés... Alors, il y en a beaucoup dans ce que je vous ai dit ce soir. Il y en a énormément dans les replays euh, qu'on a fait, Donc, je, je vous encourage vraiment à, à aller regarder les replays. Euh, je pense qu'il y aura un lien en fin de live vers, vers les replays. Euh, N'hésitez pas, sinon, à, à poser la question dans, dans le chat. Mais je vous encourage à le faire. Il y a une mine d'or pour justement les clés pour, pour la rencontre amoureuse. Euh, je vais t'en redonner comme ça, à la volée quelques-unes comme ça. Voilà, on, on continue à semer des graines. Euh, L'authenticité, c'est-à-dire ne pas chercher à cacher ni qui tu es, ni ce que tu ressens, ni ce que tu veux, ni ce que tu ne veux pas, hein, la question des limites. L'ouverture, comme on l'a dit, tu ne vas pas être surprise. Euh, ne pas avoir d'attente, et encore moins d'attente sur chaque rencontre ou chaque discussion que vous avez. La communication libre, oser s'exprimer librement avec l'autre et accueillir aussi ce que l'autre a, a à dire et je dirais l'indépendance et la bonne distance. Sortir de la vision très fusionnelle de la relation et du couple, c'est-à-dire continuer à avoir sa vie, continuer à créer de l'espace entre vous pour avoir mieux envie de vous retrouver. Bon, c'est quelques pistes comme ça, mais je tenais quand même à te les, à te les partager, à faire un, un rappel surtout parce que ça me paraît très très important. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce chapitre Qu'on peut faire le choix et c'est possible de reprogrammer sa vie amoureuse. Que la confiance dans la vie amoureuse, et je m'adresse aux 100% des personnes qui répondent au sondage, mais surtout aux 45% qui n'étaient pas dans, dans cette confiance absolue qu'elles allaient pouvoir rencontrer l'amour, qu'elles se regagnent pas à pas avec, en partie, et en grande partie, la démarche que je vous ai proposée. Et faisons de la curiosité notre meilleur allié. C'est vraiment ça qui va nous remettre dans, dans, dans quelque chose de beaucoup plus léger. Et la légèreté, dans le bon sens du terme, ça fait vraiment partie de la rencontre amoureuse. Alors... Pour conclure ce live, mais restez présent parce qu'on a une deuxième partie de, de questions-réponses qui, qui va arriver. Euh, je veux vraiment, voilà, que vous compreniez que ce travail en profondeur qu'on a fait ce soir, c'est une vraie clé pour pour votre rencontre amoureuse. Que vous allez pouvoir, bah, vous allez pouvoir travailler là-dessus, euh, et c'est déjà le cas. Et vous allez pouvoir évidemment compléter tous les conseils que je vous ai déjà que je vous ai déjà donné. Et je veux vraiment vous dire que en étant là-dedans, en suivant la démarche que je vous ai proposée ce soir, ça fonctionne. Vraiment. Donc je vous encourage à la pratiquer, à regarder les choses, à reprendre votre cahier, etc. C'est vraiment important. Et donc la première partie de ce live coaching se termine, mais dans la demi-heure qui suit, je vais euh, vraiment essayer de prendre un maximum de questions. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le chat. Donc, euh, donc euh, je vous propose qu'on qu passe à la partie questions réponses